Bienvenue dans les histoires de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Quand je suis arrivée en psychiatrie, j'ai pas cru du tout qu'ils allaient pouvoir me soigner. Je savais que ce que je vivais était extérieur à une maladie mentale quelconque, et pourtant des diagnostics ont été posés. Euh... En 2009, je suis arrivée en psychiatrie. Euh, mes parents m'ont déposée en psychiatrie. Et là, on m'a diagnostiqué un stress post-traumatique. Un, un, un post je n'ai pas voulu dire euh, au psychiatre que j'entendais des voix, parce que je savais d'où ces voix venaient. Euh, je savais que ce que je voyais existait. Et donc, j'ai pas dit à ce psychiatre que euh, j'entendais des voix. Donc, j'ai gardé ça pour moi et je me suis promise que le jour où je comprendrai le sens de ce que je vois et de ce que j'entends, à ce moment-là, je pourrai en parler. Soit donc on me diagnostique un stress post-traumatique. Euh, je n'ai pas avoir vécu énormément de traumas dans ma vie qui ont fait en sorte que je me suis développée du côté spirituel. Euh, toujours en compagnie des anges. Euh, J'ai été protégée par les anges à un moment donné quand mes parents se battaient. Et ce qui m'a fait reculer de la maison familiale pour me construire moi-même avec les anges qui m'entouraient. Euh, mais quand je suis arrivée en psychiatrie, euh, ils m'ont donné des médicaments euh, que je prenais. Et comme je savais d'emblée qu'ils ne pouvaient rien à ce que, à ce que je vivais, euh, je faisais des allers-retours entre la psychiatrie et chez moi, entre la psychiatrie et chez mon père, etc. Et il faut dire que pendant tout ce temps-là, euh, en 2009, j'entendais des voix et les esprits qui m'entouraient me forçaient à passer du temps avec mon frère. Euh, ils me disaient tous que, euh, que mon frère allait mourir, qu'il fallait que je passe du temps près de lui, qu'il allait partir, qu'il ne restera pas longtemps, etc, etc, etc. Et j'étais un peu dans un espèce de monde parallèle où j'avais une perte de notion du temps et euh, je ne savais, savais plus gérer mes affaires. J'étais vraiment dans une dimension euh, immatérielle, mais qui existe et euh, dont je n'arrivais pas à sortir. Euh, et dans cette dimension-là, je côtoyais autant les anges que les mauvais esprits. Et donc, il m'est arrivé par moments euh, d'avoir des, des interférences avec les mauvais esprits, dans ce que les anges me rapportaient à ce moment-là. Ce qui m'a créé une espèce de folie, en fin de compte, euh, mais pas si folle que ça, parce que je gardais toujours une certaine lucidité. Je gardais toujours les yeux bien ouverts. J'essayais je toujours, toujours de faire attention à ce que je faisais. Euh, J'arrivais plus à maîtriser mes connaissances aussi. Euh, mes connaissances étaient, étaient complètement brouillées, complètement mélangées, et je ne savais même plus me cuisiner un œuf sur le plat. En 2009, j'avais 18 ans, donc normalement capable de cuisiner, capable de faire le ménage, capable de prendre soin de moi et tout, etc. Eh bien, tout ça, j'étais incapable de le faire tellement que cette dimension extré extérieure prenait de l'ampleur. Euh... Et puis, euh... est arrivé un accident avec mon frère. Mon frère est sorti en boîte avec un ex à moi. Et la veille, je téléphone à mon père, parce qu'on vivait dans... dans on, on vive, mon frère et moi, on vivait séparément. Moi, j'étais chez ma mère, lui, il était chez mon père. Et euh, j'appelle mon père, je lui dis, écoute, papa, garde Cédric à la maison. Euh, je vais arriver, je vais arriver, je vais passer de la soirée avec lui et tout, etc. Je vais le maintenir près de moi. Et euh, perdre de notion du temps pas moyen de prendre mon bus, pas moyen de faire mon sac, pas moyen de savoir ce que j'ai besoin comme affaire pour aller là-bas. Euh, et, et je sens comme si, comme si quelque chose me retenait, comme si, comme si j'étais enveloppée des ailes des anges qui me tenaient, qui me serraient euh, de manière à ce que je ne bouge pas de chez moi. Et je me suis sentie totalement impuissante par rapport à ce qui se passait. Quoi qu'il en soit... À 4 heures du matin je me réveille je me réveille comme une planche dans mon lit et j'avais fait un rêve où euh, c'était un rêve assez bizarre c'est un rêve extra lucide encore une fois où euh, je vois une, la carcasse d'une voiture avec une avec un conducteur et une personne derrière et la personne derrière tire sur le frein à main de la voiture et quand j'ai senti ce cette voiture s'arrêtait net à cause du frein à main qui était été tiré j'ai directement pensé à mon frère et je me suis réveillée en sursaut et pour me rendormir je me suis dit je vais quand même regarder l'heure on va voir ce qui va se passer demain j'ai regardé l'heure il était 4 heures du matin et je me, suis je me suis rendormie je me suis dit reste sereine on verra ce qui va se passer demain donc je me suis rendormie euh, aussi vite que je me suis réveillée euh, et à 8 heures du matin, le téléphone sonne, euh, c'est ma mère qui décroche. Et d'emblée, je sors de mon lit, je cours vers sa, vers sa chambre et je lui dis « Maman, c'est Cédric ». Elle ne me répond pas, elle est toujours au téléphone, elle, elle raconte à mon père que je suis là et qu'elle a besoin de parler avec moi. Donc, je n'ai pas insisté sur le fait que c'était Cédric et qu'il était décédé parce que je savais d'emblée qu'il était décédé et qu'on allait devoir préparer son enterrement. Elle, quoi qu'il en soit, elle raccroche le combiné et elle me dit « Voilà Laura, ton frère est décédé euh, ». Comment dire que j'ai perdu tous mes moyens à ce moment-là Je voulais appeler son meilleur ami, je connaissais son numéro par cœur, mais à cause de tout ce qui se passait du, du, durant les mois passés, je me souvenais plus du numéro. Donc j'appelais, j'appelais, je tombais sur des personnes inconnues, en pleurs, je criais. Et je recevais des condoléances, et, et c'était tout un bordel de, de tous les dias je perdais les moyens. Mes jambes tremblaient, ma mère, ma mère était, était perdue aussi, parce qu'elle ne savait pas quoi faire. C'était entre guillemets son fils chéri, donc voilà quoi. On a, on a, eu, on a vécu une grande perte dans la famille, euh, et j'ai été témoin de son décès. Hum... Euh... Quand on s'est réunis autour de la table pour savoir si on allait l'enterrer ou, si, ou si on allait l'incinérer, moi je voulais l'enterrer, même si je n'étais pas forcément euh, d'une telle ou telle religion, d'un point de vue de ma foi, je, pour moi, il devait être enterré. Mais ils se sont décidés entre eux de l'incinérer, parce que l'incinération coûte moins cher, et... Euh, et c'est plus facile d'incinérer que d'enterrer quelqu'un. Mais et je ne me, me suis pas rebellée contre ça, parce qu'à l'époque, j'étais quand même quelqu'un de très très vive au niveau de la colère. Et donc, je me suis tue. Euh, j'ai rien dit. Et pourtant, Dieu seul sait encore à l'heure actuelle à quel point j'aurais voulu qu'il soit enterré quelque part. Soit. Euh, et puis, euh, on, on, on, nous, on, on nous vient à raconter comment est-ce qu'il est décédé. Euh, il s'avère que mon frère euh, sortait de boîte de nuit avec mon ex, euh, que mon frère était derrière et que, sur un coup de folie, il a tiré sur le, sur le frein à main, tel que j'ai vu dans mon rêve. Et il a fait un tenou, la voiture a fait un tonneau sur elle-même, ils ont dû se ranger sur le bas-côté, c'était en plein hiver. Euh, normalement, ils étaient tous censés porter des gilets jaunes parce que c'était la nuit. Malheureusement, il n'y en avait qu'un. Euh, la police leur a demandé de sortir de la voiture, euh, ne sachant pas qu'il y avait assez de gilets jaunes pour tout le monde. Euh, et mon frère, un peu dans un état second, a commencé à se balader sur l'autoroute. Et en se baladant sur l'autoroute, il s'est fait choper par une voiture. Et voilà comment il est décédé. Donc, en fait, il est décédé sur le choc. En fait. euh, mon père est allé, le voir, euh, est allé le voir pour la reconnaissance. Moi, je voulais y aller aussi, mais il a, pr il, il, il a préféré y aller seul. Donc, c'est le seul qui a, été, qui a été reconnaître mon frère. Euh, et moi je suis là entre tout le monde avec ce qui m'arrive dans ma tête, cette dimension extérieure qui m'appelle, qui, qui essaye de me réconforter qui essaye de me guider tout en étant brouillée par les mauvais esprits qui m'insufflent un tas de choses et d'autres dans mon esprit euh, auxquelles je suis très naïve et que je crois facilement mais il y a toujours une part de doute qui me dit attention, peut-être dans un chemin qui n'est pas sécurisé, euh, donc il euh, y avait ça, et il y, y, y avait la perte de mon frère aussi, et la perte de mon frère c'était vraiment dans le matériel, moi j'étais à moitié dans l'immatériel et dans le matériel, je savais pas comment allier les deux, euh, j'étais complètement euh, dissociée entre ce monde parallèle et le monde matériel, bien que je reconnaisse euh, la présence des anges et la présence des mauvais esprits à ce moment-là, donc mon comportement n'était pas adéquat à ce moment-là non plus, je faisais un peu n'importe un peu quoi, j'étais un peu redevenue euh, une petite fille euh, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, qui a besoin qu'on la nourrisse, qui a besoin qu'on la change, etc. etc. Euh, j'étais un, un peu redevenue bébé comme ça, euh, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi et il y a eu ce décès-là en question. Euh, et c'est après ce décès là euh, que euh, les mauvais esprits ont commencé à prendre de l'ampleur euh, dans le monde parallèle dans lequel je vivais à ce moment là j'arrivais pas à rester en contact avec les anges euh, je me souviens d'un soir où je me suis regardée droit dans les yeux dans le miroir mes yeux sont devenus gris alors qu'habituellement ils sont verts bruns et là mes yeux sont clairement devenus gris lumineux et euh, j'ai entendu un esprit me dire « Azrael est ton meilleur ami euh, ». Je savais pas quoi faire de ce message, je ne savais pas euh, comment l'interpréter mais quoi qu'il en soit je savais que j'avais un ange euh, qui était mon meilleur ami sur lequel je pouvais m'appuyer. Euh, et puis, à un moment donné, euh, les jours ont suivi, les jours passent. Ma mère prépare l'enterrement, mon père est de son côté, il prépare l'enterrement aussi, etc. Euh, l'enterrement se passe, etc. Et puis, on essaye de reprendre une vie normale. Et euh, je me souviens d'un soir où euh, je suis dans le lit de ma maman, je regarde la télé, mais euh, je ne regarde pas une chaîne spécifique, c'est brouillé la télé. Euh, pas, pas du style Canal c'est plutôt euh, l'écran gris qui les gris, qui grisaille et je sais pas euh, je sais pas quoi faire je sais pas quelle chaîne regarder enfin bref il y a cette grisaille à la télé euh, et je me vois euh, je me vois accoucher d'un bébé euh, je me vois accoucher d'un bébé euh, avec des énergies sombres les énergies sombres allaient avec euh, et je me demandais ce qui se passait exactement. Et je vois ce bébé sortir de, de moi, de mes entrailles, et, je et puis il disparaît. Euh, et puis je, je regarde la télé, je fixe la télé, et euh, j'entends un esprit qui me dit « tu vas l'entendre ». Je ne savais pas qui j'allais entendre, je ne savais pas pourquoi j'allais l'entendre, mais bref, il s'avérait que j'allais entendre quelque chose. Donc ok... Et juste à ce moment-là, euh, à l'arrière du crâne, ici, euh, dans le cervelet, il y a une espèce d'ouverture qui s'est créée, comme si on mettait un tuyau euh, au niveau des, des cervicales, et euh, j'entends ce grisaillement passer à travers ce tuyau. Euh, et juste au moment où cette grisaille s'est arrêtée, euh, j'ai vu mon frère devant moi et il m'a dit attention euh, voilà et c'est un peu comme ça que ma médiumnité a commencé et c'est comme ça que euh, au fur et à mesure des aiguilles euh, j'ai pu euh, trouver des mots sur ce que je vivais autant combler euh, l'immatériel que le matériel, assembler les deux. Euh, et euh, j'avais toujours ce parcours psychiatrique derrière moi qui me suivait. Euh, je vais m'arrêter là. J'espère que mon histoire ne vous a pas trop bouleversé. Euh, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, ce que je peux affirmer, c'est que euh, je vis autant dans le monde matériel. Autant dans le monde immatériel parfois j'ai des interférences avec des mauvais esprits parce que je suis encore fragile à ce niveau là mais euh, le, le monde des mauvais esprits n'est plus un problème pour moi je sais m'en défendre je sais ce que je peux faire pour m'en défendre pour m'en protéger et ça n'interfère plus avec, le avec les messages angéliques que je reçois au cours, de, au cours de mes journées au cours de ma vie etc etc donc voilà et euh, j'ai su mettre un terme après, après plus de dix ans de vécu j'ai pu mettre un terme sur euh, ce que je vivais avec l'immatériel euh, je me suis renseignée sur les spirites et les spirites en fait ce sont des personnes qui sont H24 connectées au subtil et c'est un peu ce qui m'arrive euh, je perçois des messages euh, dont, dont certaines personnes ne doutent pas de l'existence. Euh, je suis quelqu'un qu'on qu a très difficilement, euh, ma naïveté a fortement diminué et par rapport aux messages que je reçois, je comprends beaucoup de choses, euh, je suis hyper empathique aussi, donc euh, quand je suis en contact avec une personne, je reçois des messages autant émotionnels que télépathiques et donc je sais un peu euh, diriger la discussion vers l'essentiel euh, et puis euh, j'ai mis médium spirit parce que les médiums les savent se couper euh, du monde immatériel pendant un temps, moi j'y arrive pas j'essaye de vivre avec au quotidien euh, ça devient de plus en plus facile parce que je suis aidée aussi de l'autre côté et je pense que quand on vit des choses un peu euh, paranormales ou parallèles, euh, se faire aider par quelqu'un qui est passé par là, euh, c'est essentiel. Euh, la psychiatrie, je l'ai complètement laissée de côté, mis à part les médicaments euh, qu'ils me prescrivent. Euh, ils me prescrivent des médicaments. Que je prends parce que euh, quand je les prends pas il y a de nouveau cette dissociation entre l'immatériel et le matériel et où euh, je sais pas jongler avec les deux j'ai pas mes moyens pour jongler avec les deux donc la médicament les médicaments m'aident quand même à, à garder une stabilité entre l'immatériel et le matériel euh, je les prends pas que pour cette raison là non plus mes proches sont derrière aussi pour me dire « prends tes médicaments parce que quand tu es bien, tu, en, tu fais tes projets, que tu es heureuse, nous on est heureux aussi ». Donc je les prends aussi pour ne pas les faire souffrir dans, dans, dans des essais de suffrage ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je prends cette médication. Ça n'entrave rien euh, à mes dons spirituels que je développe et ça n'entrave rien… Euh, à un développement cérébral non plus. Euh, il y a une espèce d'hygiène de vie à, adap à adapter, à adopter aussi, qui fait en sorte que euh, les médicaments soient réduits le plus au, au plus minime possible. Euh, moi, je suis toujours restée sur la plus faible dose. Euh, maintenant, il y a un livre qui m'intéresse qui s'appelle « Vous êtes le placebo ». Euh, et j'ai toujours dit que ce médicament agissait un peu comme un placebo sur moi donc c'est pour ça que euh, tout le monde me dit que ça ne se voit pas sur moi que je prends des neuroleptiques euh, dans ma manière de parler, dans ma manière d'être ça ne se voit pas du tout On me concerne, mon entourage me considère comme une personne normale euh, je pense que ça aide aussi euh, à mon évolution euh, donc voilà euh, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais ça fait 20 minutes que la vidéo tourne, donc je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter une excellente journée, et pensez à vous.